vidéo comparatif les amis, bien entendu toujours sur le thème de la Samsung Galaxy Watch 4 Aujourd'hui on va comparer la Galaxy Watch 4 normale, pas la classique, avec la Huawei Watch 3 Huawei Watch 3 qui est sortie il y a quelques mois déjà, fin juin ou début juin je sais plus elle est sortie en juin, il y a eu des mises à jour dessus, depuis il y a eu une grosse mise à jour en août Je vais peut-être vous préparer une petite vidéo avec les nouveautés parce que par rapport à mon test il y a eu quand même quelques améliorations, notamment au niveau des musiques Maintenant on peut mettre des musiques en offline, télécharger des musiques depuis notre téléphone, avant c'était pas possible. Bref, il y a eu quand même une bonne liste d'améliorations de, depuis mon test. Donc je vais vous faire une petite vidéo de 3, 4, 5 minutes afin bah, de vous évoquer toutes ces améliorations. Là le sujet n'est pas là, on va la comparer en septembre 2021 avec la Galaxy Watch 4 qui vient de sortir. C'est parti Commençons bien entendu par comparer les prix des deux montres. Voilà, j'ai les deux montres entre les mains. Elles sont là. Elles ont quand même un petit look de ressemblance, même si elles n'ont pas les mêmes dimensions. Mais chacune de ces montres est disponible en différentes versions. Je vous le rappelle que la Galaxy Watch 4 est disponible en version normale et en version classique. Il y aura à peu près 100 euros d'écart entre la version normale et la version classique parce que la version normale Watch 4 en petit format 40 mm démarre à 269 euros. 269 euros, c'est pour la version Bluetooth 40mm. Si vous voulez la version LTE avec 4G pour pouvoir y incorporer une eSIM, il faudra débourser 50 euros de plus, soit 319 euros. Pour le format 44 mm, comme j'ai actuellement en version Bluetooth, elle est disponible à partir de 299 euros. La version 4G sera 50 euros de plus, soit 349 euros. En gros, le grand format qui sera plus comparable à la Huawei Watch 3 au niveau des dimensions, démarrera à 299 euros. Qu'en est-il de la Huawei Watch 3 Vous le savez, la Huawei Watch 3, il y a aussi différents formats, différentes éditions La moins chère, c'est l'édition active noire C'est celle que j'ai aujourd'hui Qui coûtera quand même la modique somme de 369 euros Ensuite, vous aurez la version classique en marron avec du cuir ou en bleu avec du tissu, à 399 euros. Puis, puis, puis, la version Elite avec un bracelet métallique en argent, qui elle coûtera, écoutez bien, 449 euros. La Huawei Watch 3, dans toutes ses éditions, permet de relier une e SIM. Donc, logiquement, il faudrait comparer la version e SIM aussi, 4G, de la 44 mm de chez Samsung, Galaxy Watch 4, à du coup 349 euros, avec une des montres, notamment la moins chère, version active comme je l'ai aujourd'hui de chez huawei donc on serait à 349 euros versus 369 euros ce qui est plutôt proche mais dans la pratique si vous ne voulez pas de e ici pas de 4g directement sur votre montre pour être un peu plus indépendant vous pourrez avoir la galaxy watch 4 à 70 euros de moins que la huawei watch 3 ce qui n'est pas négligeable alors est ce que cet écart de prix est justifié déjà est ce que le fait que la huawei watch 3 soit un peu plus cher est justifié c'est ce que nous allons voir dans la suite Maintenant parlons de la différence de design. Pourquoi j'ai choisi cette version, hein, la version Watch 4 et pas la version Watch 4 classique par rapport à la Huawei C'est parce que bah, c'est pas vraiment le, le même design. Hein. Là, on va avoir du coup la petite lunette rotative, alors que là, on en aura pas ça se rapproche plus d'un design plus simple comme la Watch 4. Mais j'aurais bien pu aussi la comparer avec la Watch 4 classique qui changera juste au niveau du design et pas au niveau des performances ou de ce qu'il y a à l'intérieur. Une des différences quand même notables qu'on peut voir lorsqu'on les met côte à côte, ça va être la différence un petit peu de gabarit Car oui, la Huawei Watch 3 est plus grande a un cadran plus grand que la Galaxy Watch 4 La Huawei Watch 3 a un cadran de 46 mm Plus précisément, elle a un diamètre de 46,2 mm Avec une épaisseur de 12,15 mm Pour un poids de 54 grammes Même quand ça tombe, ça fait du bruit Alors que la Galaxy Watch 4, elle a un cadran de 44 mm Dans son grand format 44,4 mm de diamètre plus précisément Avec une épaisseur de 9,8 mm Donc elle sera quand même plus fine Que la Huawei Watch 3 Plus fine et beaucoup moins lourde Parce que la Galaxy Watch 4 Pèse seulement 30,3 grammes Dans son format 44 mm Et ça se sent Lorsqu'on a les deux en main. Au niveau des matériaux, ça va aussi changer. Parce que le boîtier de la Galaxy Watch 4 est en aluminium. Alors que celui de la Huawei Watch 3 est en acier inoxydable. Il sera donc théoriquement plus résistant. Et il sera donc théoriquement plus comparable à celui de la Watch 4 classique. Je suis sûr que je vais quand même m'embrouiller une fois dans la vidéo entre la Watch 3 et Watch 4, parce que c'est Huawei, et Galaxy, bref, ça aurait été plus simple d'appeler la Huawei une GT3. Au niveau des écrans, on aura aussi une petite distinction, parce que l'écran de la Huawei Watch 3 est un écran de 1,43 pouces AMOLED, 466 par 466 pixels, alors que l'écran de la Galaxy Watch 4 est un écran de 1,4 pouces, 450 par 450 pixels. Du coup, l'écran de la Huawei sera un poil plus grand. En même temps, elle mesure quand même 2 mm de plus. Après, on aura un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire deux boutons sur le côté droit. Sauf que on n'a pas simplement deux boutons sur la Huawei Watch 3, parce qu'on aura une petite couronne qui permet de défiler une navigation un peu plus funky sur la Huawei Watch 3. Est-ce que ça sert à quelque chose Ça dépend les modes, ça dépend les applications, mais ça permet une navigation un peu plus avancée. Sauf que la Huawei Watch 3 n'a rien à envier non plus à cette couronne parce qu'elle a quand même la lunette rotative virtuelle sur la version Watch 4 et la lunette rotative normale sur la version classique. Mais du coup, sur la Watch 4, on aura deux boutons rectangulaires ovales, alors qu'ici, on aura une couronne et un bouton il en est de même que la huawei watch 3 a un peu une navigation bas plus basique plus plus dire, euh, normale pour nous connecter parce que pour accéder au menu il suffit d'appuyer sur le bouton du haut alors que sur la galaxy pour accéder au menu il faut swiper de bas en haut ce qui n'est pas forcément commun avec toutes les montres ensuite à l'arrière on aura deux arrières un petit peu différent en céramique de huawei qui va permettre aussi la recharge sans fil et un en plastique et du métal de la galaxy watch 4 qui permettra aussi une recharge sans fil puis au niveau des bracelets on aura un bracelet de 20 mm sur la galaxy watch 4 qui va vraiment épouser le cadran alors que sur la huawei on aura un bracelet style plus clair de 22 mm voilà pour les différences côté design maintenant parlons des différences côté caractéristiques techniques Côté caractéristiques techniques, on aura quelques caractéristiques semblables, surtout celles de base. Après, on va voir qu'au niveau capteur, la Galaxy Watch 4 a quand même euh, beaucoup plus de capteurs de santé. On retrouvera bien entendu dans les deux montres un accéléromètre, un cardiofréquence-mètre, le NFC, un GPS intégré, le Bluetooth, la Wi-Fi, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un capteur de lumière ambiante, un baromètre, un altimètre et dans la Huawei Watch, on retrouvera un capteur de température corporelle. Alors que dans la Watch 4, on retrouvera un ECG, un tensiomètre et le nouveau capteur bioactive qui va nous permettre de mesurer la composition corporelle de notre corps. Dans les deux il sera possible d'avoir la SPO2 mais la Galaxy Watch 4 va aussi proposer de capter et d'enregistrer les ronflements la nuit. Au niveau de la capacité de stockage on aura 16 Go sur les deux montres, la mémoire vive sera de 2 Go sur la Huawei contre 1,5 Go sur la Samsung. Les deux auront bien entendu un microphone en haut parleur pour pouvoir répondre aux moins appels et aussi répondre aux sms mais avec un peu plus de difficultés on va y revenir sur la Huawei Watch. Voilà pour les caractéristiques techniques maintenant parlons des différences dans l'OS et les fonctionnalités. C'est là où ça va devenir beaucoup plus intéressant Parce qu'on va avoir deux OS ouverts Entre guillemets, deux OS ouverts avec le nouveau Harmony OS sur la Watch 3 Qui a été développé par Huawei Qui va permettre d'avoir aussi un store d'applications Pour pouvoir télécharger des applications plus ou moins étranges, plus ou moins connues Mais qui va permettre d'ouvrir le champ des possibilités Par rapport aux anciennes versions de la Huawei Watch GT 2 Qui sera notamment mise à jour aussi sur Harmony OS dans quelques années, quelques mois pour ceux qui avaient regardé mon test en juin, j'ai trouvé quand même ce début OS un petit peu faiblard Parce qu'il y avait très peu d'applications sur le store, des applications connues, des applications utiles C'est plus des applications dont on n'a jamais entendu parler le nom Il n'y a pas eu encore l'intégration d'applications phares comme par exemple Deezer, Spotify, des choses comme ça Ou alors des applications de sport aussi phares comme Strava, etc. dans le store Mais néanmoins, la dernière mise à jour d'août, je vous ai dit je vous ferai une vidéo dessus, a permis quand même d'avoir plus de fonctionnalités sur cet OS, notamment sur l'application. Huawei Watch. Maintenant, il va être possible d'intégrer des musiques, de télécharger des musiques depuis notre téléphone sur la montre pour faire comme sur les anciens modèles de GT2 et GT2 Pro. On voit apparaître aussi Huawei Wallet qui va nous permettre sûrement le NFC et payer ou alors mettre des cartes de fidélité mais qui n'est pas encore disponible en France. Bref, on voit quand même en deux mois qu'il y a eu une poussée d'amélioration côté Huawei. L'autonomie a même été améliorée. On a gagné à peu près une demi-journée en plus. Donc, on est sur une autonomie de, pour moi, entre 2 et 3 jours, c'est encore un tout petit début sur Harmony OS c'est pour ça que à la fin de mon test je vous la conseillais pas forcément et même aujourd'hui je trouve encore la montre un peu faiblarde pour son prix, je conseille donc encore d'attendre que le store se garnisse que les mises à jour arrivent, corrigeant améliorant, évolution, avant de vraiment aller vers l'achat d'une Huawei Watch 3, peut-être attendre Noël pour avoir des offres aussi, mais actuellement je trouve l'OS encore à ses débuts de ses débuts il est peut-être même préférable de prendre une GT 2 Pro et d'attendre que Harmony OS arrive dans un an sur la gt2 pro parce qu'il arrivera plus complet qu'aujourd'hui alors que la galaxy watch 4 vous allez voir mon test qui sort demain pour vraiment voir mon test à ah, un os basé sur Wear OS 3, le nouvel OS, la nouvelle version de Wear OS, avec une surcouche Samsung qui permet d'avoir à la fois une multitude d'applications natives de chez Samsung, très bien faites parce qu'elles sont tirées de Tizen OS, avec un très beau suivi de santé, précision, suivi de sommeil, suivi de sport, bref, avec tous les avantages, tous les bienfaits que Samsung a développé depuis plusieurs années sur Tizen OS, tout ça fusionné avec Wear OS, donc la possibilité de télécharger des applications un peu plus connues comme Spotify, la possibilité d'avoir la suite Google, Google Maps, la possibilité de télécharger des applications de sport, Strava, Adidas Running, bref, un vrai calendrier d'applications. Malheureusement, l'autonomie, c'est son plus gros défaut et aussi la compatibilité parce que la Huawei Watch est quand même compatible avec iOS, même s'il y a quelques limites que je vous ai évoquées dans le test, alors que la Galaxy Watch 4 ne l'est pas du tout. De même, les fonctionnalités de santé avancées de la Galaxy Watch 4 sont compatibles seulement avec un mobile Galaxy. Alors, maintenant, laquelle choisir du coup, quelle montre choisir entre la Watch 4 de Samsung et la Watch 3 de Huawei Personnellement, ça va dépendre déjà de plusieurs caractéristiques. Je sais pas. Personnellement, j'irai quand même sur la Galaxy Watch 4. Pourquoi Parce que actuellement, le seul bon gros point positif de la Huawei Watch 3, c'est qu'elle a une meilleure autonomie. Mais elle n'est pas non plus ouf par rapport à celle de la Watch 4. On est sur une autonomie, elle est au max, on a le double d'autonomie. Sauf que le double d'une petite autonomie, ça reste quand même assez petit. Alors que l'éventail de possibilités, le savoir-faire de Samsung, Lié à Wear OS, ça va donner une montre vraiment top pour les mobiles Android et les mobiles Samsung. Je vous rappelle pas la possibilité d'avoir la Watch 4 avec un iPhone. Du coup, personnellement, je prendrai la version Bluetooth parce que, en fonction de mes utilisations, une version LTE 4G ne me sert à rien à part payer plus par mois, à part payer plus à l'achat. Je vous avais fait une petite vidéo dessus l'année dernière donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir les différences. Donc, personnellement, j'irai sur la version Bluetooth à 269 euros petit format ou 299 euros grand format comme j'ai actuellement, ce qui me permettra d'économiser 70 euros par rapport au premier prix de chez Huawei 70 euros, c'est pas négligeable pour par exemple acheter des accessoires vous verrez, lundi je vous proposerai une petite vidéo avec mon top accessoire pour la Watch 4. voilà mon avis sur la comparaison de ces deux montres en septembre 2021, je vous le disais, ça peut vraiment pousser côté Harmony os ça peut se débloquer ça a commencé avec la dernière mise à jour je vous fais une vidéo dessus rapidement avec la possibilité de mettre des musiques, euh, à d'accentuer l'autonomie, des choses comme ça. Donc, peut-être que mi-2022, la Huawei Watch 3 sera meilleure que la Watch 4 de Samsung. Et ça, je vous le redirai peut-être d'ici là. Voilà les amis, pour ce comparatif. N'oubliez pas, demain, mon test dimanche à 11h, c'est simplement le plus gros test que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et c'est sur la Galaxy Watch 4. Vous êtes beaucoup à vous intéresser à cette montre. Donc, soyez au rendez-vous dimanche 11h demain pour ce gros test. En attendant la prochaine vidéo qui sera demain, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne